peu les gens, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière on va apprendre à assigner un point médian à une touche de son clavier autrement dit, quand je vais appuyer sur une touche de mon clavier sur mon Windows 10 au lieu que ça fasse la touche qui est censée être faite ça sera un point médian le point médian sur Windows 10 c'est ALT 083. et pour l'assigner à une touche on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle AutoHotKey donc du coup qu'on va télécharger et installer. Ensuite, qui va être nécessaire d'être fait c'est de créer un script donc du coup on fait edit le script vous allez copier le texte que je vous ai mis en barre de description euh, ce texte en fait permet de remplacer la touche dollar sur un clavier et de mettre à la place le point médian euh, bien évidemment, le dollar, en fait, vous pouvez y appuyer sur n'importe quelle autre touche du clavier. Mais je trouvais qu'elle était plutôt pratique parce que le dollar, moi, je l'utilise absolument jamais. Et je trouvais ça rigolo de genre, remplacer un symbole du capitalisme par un symbole de l'inclusivité et du féminisme. Euh, une fois que c'est fait, on va enregistrer en point AHK le ce script et ensuite on va faire un clic droit sur ce point hk nouvellement créé et on va cliquer sur compile script On va ensuite aller dans le menu Démarrer pour lancer la commande Exécuter. Et dans la commande Exécuter, on va utiliser la commande Shell.Startup qui va nous emmener dans un dossier où Windows va chercher en fait les logiciels qui va lancer au démarrage en exécutant raccourci. Donc du coup, on a juste à placer notre raccourci à cet endroit-là. Et voilà c'est tout bon. Voilà voilà. Tip oui.